pour une bataille des blenders. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Vidéo bataille des blenders. On a pris quatre blenders. On va faire la même recette. Alors, on avait fait une semaine euh, au blender, une semaine complète, mon semainier au blender, du lundi au dimanche, deux recettes par jour pour vous montrer ce qu'on pouvait faire en fait avec un blender pas seulement smoothie, milkshake montrer autre chose en fait avec un blender et là, évidemment vous voyez ce genre de recettes pullulées partout évidemment il y a beaucoup de gens qui mangent vegan qui mangent euh, qui mangent beaucoup de beurre de cacahuète et en fait le beurre de cacahuète d'abord c'est très bon, différents types de recettes, vous voyez différentes cacahuètes ça on la préparé aussi super bon ça Ok. et ça c'est avec des cacahuètes qu'on a fait également à la maison, un peu plus voyez, liquide. Ici, on a mis une petite cuillère d'huile en plus lors de la préparation. cacahuètes qui ont été un petit peu plus torréfiées. C'est très bon. C'est très bon pour la santé. Mais comment on prépare du beurre de cacahuètes Eh bien, c'est super simple. C'est super simple. C'est des cacahuètes. Bon, la marque, peu importe. Ici, c'est les king size peanuts. OK, donc. Pour faire du peanut butter, on les a pris non salés. Tout ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans le blender, la même quantité. Ici, on a mis un domo, un Magimix, un Moulinex, un Vitamix, avec des grandes différences de prix entre eux. Vous retrouverez ça dans la section en bas. Le but est de... Voir un peu le résultat, la vitesse entre chacun. Alors évidemment, on ne va pas être à la minute près, c'est pour montrer que des fois, oui, dans des blenders un peu moins chers, on sait faire des choses qui sont tout aussi bien. Mais je préfère celui-là parce qu'il fait plus de choses, parce qu'il est plus puissant. Voilà, faites votre marché comme vous avez envie. En tout cas, maintenant, on va préparer du peanut butter, du beurre de cacahuète ensemble. Go Allez Alors, première constatation qu'on va observer sur cette bataille. Ok, on va commencer par ici. On voit effectivement, et ça c'est relativement normal, il y a un petit creux qui s'est produit au milieu ici. Alors, il faut savoir que pratiquement dans tous les blenders, peut-être à l'exception de celui-ci car il est plus large en fond, vous allez devoir effectivement, donc ça c'est pas le sien, mais vous allez devoir légèrement ramener le beurre de cacahuète plusieurs fois. Pendant la préparation. Je vais faire ça dans chacun des blenders. Par contre, ce qu'on peut constater effectivement, c'est que les deux ici, effectivement, ont créé un plus grand puits. Donc, on continue. Je les rebranche et vous allez voir faire la manipulation pendant que ça tourne. on peut déjà faire une première grosse interruption. On peut constater que le Vitamix a déjà commencé à faire du beurre, mais le Moulinex également peut être légèrement plus de morceaux. Mais franchement, à quelques minutes près, on peut discuter. Donc, allez, on est vraiment sur un résultat très, très similaire ici. Donc, très bon point pour ce celui-ci. Alors, je mettrai également un excellent point au Magimix avec un rapport qualité-prix plus qu'intéressant. On voit ici qu'effectivement, il y a un petit peu plus de déchets sur le côté, mais on est dans un appareil qui est quand même sensiblement moins onéreux que les deux autres. Hein. Ok, on est sur un bol en verre ici, mais on a encore des plus gros morceaux de cacahuètes. Donc ça, on le voit. OK, on constate cependant qu'ici, le beurre de cacahuète met vraiment beaucoup plus longtemps à prendre sur le domo. On est encore ici sur une poudre, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, on a déjà du beurre qui se crée en dessous. Donc, on est déjà sur un début de beurre de cacahuète également. Donc, à mon avis, vous avez compris qui va gagner au niveau du temps mais je ne sais pas si c'est vraiment le temps ici qui va compter, qui va jouer euh, dans l'importance de cette battle, c'est surtout en fait le résultat final, et si c'est pour une minute ou deux en plus, voilà, il faut aussi rester un peu logique, c'est pas ça qui va changer complètement la vie, mais au moins on aura le détail exact. C'est parti Eh bien voilà, alors première conclusion de la battle. D'abord, ils, ils y sont pratiquement tous arrivés. Alors, euh, le domo, je vous avoue que le domo, il aurait pu continuer. Je l'ai arrêté parce qu'il est un peu chaud. Ok, là il est quand même fort chaud. Mais nous avons un beurre de cacahuète. Il n'est pas complètement lisse. Il est un peu plus... Il colle un petit peu plus... Le goût sur les mêmes cacahuètes. Mais voilà, mais j'ai quand même senti qu'à un moment donné, il devenait un peu chaud. On a dû s'y reprendre un peu de fois, mais il est parvenu à le faire. Alors, gros point positif quand même pour le Magimix. Il est également très chaud, je dois vous dire. Donc chaque fois, les deux vols envers sont un peu plus chauds. Mais là, on a une texture qui est complètement différente. Et là, on voit déjà, il est, il est déjà beaucoup plus brun. Oh là, vous oh, voyez, regardez, regardez. On a dû s'y reprendre aussi une deuxième fois en plus pour y parvenir, mais on y est. Oh, c'est encore plus mixé ici. Alors c'est marrant, il lui ressemble très très fort, il lui ressemble très très fort, mais il est plus lisse également que dans le Magimix. Et celui-ci, franchement au goût, relativement semblable au Moulinex. La seule chose qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de la rapidité, lui a vraiment été très très très très très, très rapide et a été un peu plus vite, à mon avis, où, vu sa base un peu plus large, il a été un petit peu plus efficace. Sommes tous le test, on peut dire qu'il est réussi presque pour tout le monde. Un tout petit bémol, mais ce n'est pas non plus démérité pour le domo. Vous irez voir dans la description le rapport qualité prix. On n'est pas du tout sur un mauvais produit. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette bataille du beurre de cacahuète. Je vous avoue que les fournisseurs ici qui nous ont prêté ces produits pour faire la démo, je leur ai demandé de prêter des produits et je ne leur ai pas dit ce que j'allais préparer avec. Donc, ils ne sont pas au courant. Ils ne verront que quand la vidéo sortira. Donc, comme ça, on a fait un vrai test. Et j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, nos réseaux sociaux. Passez-nous voir en magasin pour plus d'informations. retrouvez nous sur notre site de vente en ligne. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao